Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, je suis Cédric Gears et je vous aide, vous les femmes, à détruire vos kilos en trop, sans faire de sport et en mangeant ce que vous aimez tout simplement. Alors, avant que je vous partage cet aliment bien connu qui va vous faire vraiment littéralement, mais je dis vraiment transpirer, non seulement transpirer, il a un effet thermogénèse, mais euh, vous faire brûler du gras... Je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait pour être prévenu des prochaines astuces juste géniales sur cette chaîne des astuces minceurs. Voilà tout. Alors si c'est fait, je vous invite à continuer cette vidéo tout simplement. Aujourd'hui, nous allons parler d'un aliment qui se boit ou que vous pouvez aussi prendre en comprimé. Nous allons parler du café. Alors pourquoi le café Parce qu'il contient déjà des bons glucides, protéines, lipides Évidemment, les trois associés, donc les trois macronutriments. Il est riche en antioxydants. Donc, l'antioxydant lutte contre... Euh, non, lutte évidemment contre la, le vieillissement, pardon. Et brûle les graisses, tout simplement. Alors, notre café, qu'est-ce qu'il fait encore Une personne qui consomme de la caféine... Ben, C'est très simple, son métabolisme augmente, c'est-à-dire elle brûle plus de calories même au repos. Donc imaginez, vous prenez une tasse de café, évidemment pas avec une tonne de sucre, hein, on ne va pas dire les trois quarts de sucre et un quart de café. Non, vraiment une bonne tasse de café avec une cuillère à sucre, une, une cuillère à café de sucre, il n'y a aucun souci. Mais une tasse de café, vous la prenez. Et vous brûlez du gras, même lorsque vous êtes au repos. C'est juste génial. C'est un peu comme le poivre noir, si vous vous souvenez. Alors, le café renforce notre métabolisme qui brûle la graisse et augmente aussi notre niveau énergétique, tout simplement. Donc, c'est vraiment génial le café. Malheureusement, moi, je n'en bois pas, mais je le prends en comprimé, vraiment pour avoir un, un effet boostant dans la journée. Donc, lorsque je prends mon petit déjeuner, je prends un petit comprimé de caféine et toute la journée, je suis là. Waouh, waouh, waouh, on y va, on y va, on travaille. <rire> tout simplement. Alors, le matin, ne le buvez tout, surtout pas euh, à jeun. Accompagnez-le d'un bon repas. Ce que vous aimez. Est-ce que vous aimez le pain perdu oh, Moi, j'adore le pain perdu. Donc, prenez-le avec deux tranches de pain perdu. Évidemment, n'exagérez pas de pain perdu, sinon ça ne sert à rien. Mais prenez-le avec un aliment que vous adorez. Tout simplement.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 Vous n'avez simplement qu'à m'écrire sur WhatsApp et nous prendrons un rendez-vous ensemble. 45 minutes de coaching gratuit, sans sport et en mangeant ce que vous voulez, vous allez perdre 10 kilos dans les 5 mois à venir. Je vous attends, j'attends votre message avec impatience. À très vite.